Et c'est la deuxième fois que vous dites que vous allez dans Starkant, tellement je suis heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui j'ai appris à dire pardon pour toutes les fois où je me précipite de faire une chose de peur d'avoir à dire merde, je l'ai raté. Eh ben, dans notre cerveau collectif, le mot « je déclare »,« I declare can you »,« can dans notre cerveau collectif, c'est un mot qui est très puissant dans le cerveau. Il y a des mots comme ça, universels. Et quel que soit le pays, quelle que soit la nationalité, le cerveau le comprend très bien. Et quand vous dites à votre cerveau « je déclare quelque chose », il mobilise toute l'énergie dont vous avez besoin pour rendre cette chose réelle. L'habitude, c'est deux neurones qui, quand vous faites une action, il y a un fil qui relie deux neurones. Plus vous le faites, plus ce, ce lien devient fort. Et ce lien devient tellement fort que ça devient une habitude. Comme se brosser les dents. Aujourd'hui, c'est une habitude universelle, oui ou non Des fois, vous ne pouvez pas dormir si vous ne vous brossez pas les dents. Et si vous êtes fatigué, le lendemain, la première des choses que vous faites, c'est « je me brosse les dents Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est une habitude. Vous l'avez fait, Liu Mou jusqu'à ce que ça soit transformé en habitude. Oui ou non Maintenant, qui sait qu'il y a le stress Et on va finir sur ça. Le stress, est quelque chose de fantastique. C'est bien parce que c'est ce qui vous permet... Voilà, merci. C'est ce qui vous permet d'avancer, d'avoir du, du punch et de réaliser de belles choses. Moi, aujourd'hui, j'ai vu que des personnes extraordinaires qui ont assisté à une conférence de deux heures sans pause et pourtant je vous ai dit que la pause c'est toutes les 25 minutes j'aimerais que vous vous levez que vous, vous applaudissiez parce que vous le méritez vraiment La conférence d'aujourd'hui était vraiment extraordinaire et ça tombe pile poil à la semaine de préparation des examens à nos étudiants. Ça s'est super bien passé. On remercie énormément la Hidach d'être venue aujourd'hui parmi nous. C'est la deuxième fois qu'elle vient nous voir. Et on est toujours aussi contents de, de, de l'accueillir parmi nous dans notre campus. Les étudiants étaient contents, on était contents, tout le monde était super content. Donc on espère avoir très bientôt parmi nous, Inch'Allah. Merci beaucoup. La conférence c'était était géniale, vraiment super. Vraiment, nous avons Madame Rachel. Alors vraiment, on a énormément de choses, comme par exemple comment préparer nos examens comment gérer nos stress et aussi comment améliorer notre confiance en soi.